par rapport aux collectivités, c'est de leur permettre d'acheter français. Et pour les collectivités, une... Pour les collectivités, en termes de c'est très bien. entre les, les sélections d'astronautes, c'est trop. Euh, donc là, on est dans le bon timing, c'est très bien. Euh, je pense que je suis content que tu parles de l'inspiration aussi, parce que, non, ça c'est quand même énormément de travail hein, de, de, de faire tout ça en plus de, de la journée scientifique et technique. Donc que ça, que ça inspire les gens, que ça fasse rêver au point de s'inscrire comme une sélection d'astronautes, ça me touche énormément plaisir parce que quand j'étais petit ou quand ces, ces sujets là me faisaient rêver j'aurais bien aimé qu'on qu puisse suivre le quotidien de, des astronautes à bord de la station spatiale euh, qu'est ce que ça f... oui après c'est sûr que ça change un petit peu la vie une manètre, pas tellement anticipé donc c'est euh, bon, ça que j'en retiens j'ai essayé de continuer ce rôle là du mec je bon, peux encore une fois je suis largement pas le seul alors, au sein de l'état à le faire je plus visible en france c'est sûr mais, euh, mais bon, on va essayer de, de continuer ça et puis euh, d'articuler ça en bonne intelligence on va dire avec mon vrai métier quelque part qui est quelques heures et ensuite je me réveille, j'ai vraiment un sommeil de plomb on va dire. Mais euh, les raffos que j'ai rêvé, ça m'arrive arrivé de rêver, euh, cette fois-ci j'ai prêté un peu plus attention à bord de la station et vraiment euh, je, on rêve en imposanteur en fait. On, on les dirait toujours des scénarios un peu bizarres mais ça se passait au moins avec les, on va dire, avec les règles de l'environnement physique dans lequel je me trouvais, c'est-à-dire que c'était des choses qui se passaient en flottant etc. Euh, depuis que je suis rentré à 48h, j'ai pas tellement eu le temps de, de rêver, surtout j'avais un peu de sommeil en retard. Mais, euh, mais je ne sais pas, je, je pense que peut-être il va y avoir encore quelques rêves en présenter ensuite ça va prendre un, un, un environnement de de depuis les Vous avez participé à COP Vous avez fait des déclarations sur le changement climatique, son impact sur la planète. Est-ce que vous avez vu une différence entre les deux vols Alors, j'aime à dire sur ce sujet qu'il y a vraiment deux aspects à prendre en compte. Il y a le regard humain que l'on pose sur la Terre depuis la station spatiale. Je vois quelque chose de beau. Je vois quelque chose de moche quelque chose qui m'inquiète, et donc je vais prendre ma, mon appareil photo et je vais prendre une photo. Et ça c'est euh, une, une manière de regarder, une manière très humaine de regarder planète mais il y a l'autre aspect, et c'est notre force, dans des agences comme ça c'est qu'on a une approche très scientifique, une vision très scientifique, avec des satellites d'observation de la Terre qui réunissent ces données dont on a besoin pour euh, tu y à des conclusions scientifiques et on a besoin des deux pour, euh, pour euh, accomplir cet objectif de sensibiliser sur le changement climatique. On voit... La pollution, la pollution de l'océan, des rivières, de l'air, la déforestation de la forêt amazonienne, toutes les conséquences négatives de l'activité humaine en général, les plus les dernières je l'ai vu la dernière fois, je l'ai revu cette fois-ci. Ce que j'ai vu beaucoup plus cette fois-ci, c'est tous les événements climatiques extrêmes, les tempêtes, les incendies. On a vu des régions entières, des états entiers, des pays entiers couverts de fumée et de cendres, c'était assez douloureux en fait à regarder. Enfin on voyait les flammes à l'œil nu de la station spatiale, on a, vu, euh, on a vu un enchaînement de tempêtes dans l'océan Atlantique Sud qui euh, détruisait des choses sur son passage, oui. et on, ça se passe vraiment beaucoup oui. dans ce rapport antibiotique à oui. qu oui. présent, oui. que à la oui. fois en termes de fréquence et d'intensité, oui. ces événements climatiques extrêmes, oui. qu'ils soient liés oui. ou non au oui. changement oui. climatique, on oui. peut le voir directement, et c'est ça qui était très différent. Vous avez parlé de vos compétences, des compétences sociales qu'on développe, dont on a besoin dans la station spatiale, particulièrement quand on a des responsabilités comme le commandement. Qu'est-ce qu'il y a de pression particulière dans la station spatiale où on devait gérer non pas des conflits, mais disons des tensions à gérer Je crois que ça peut se produire. C'est un environnement humain, mais entre 7 et 8 personnes en orbite pour une durée étendue, des personnes de culture différentes, des Russes, des Européens, des Américains. Même nous, en Europe, on ne fait pas tout de la même manière. Je ne dirais pas qu'il y a des tensions, mais parfois les gens aimeraient faire les choses différentes. Et je pense que c'est pourquoi il faut qu'il y ait une hiérarchie claire. On a tous, on est entraînés, on est sélectionnés, on sait s'exprimer et on sait exprimer nos opinions d'une manière constructive. Mais parfois, parfois il faut trancher et que ce soit le, le directeur de vol dans le centre de commandement ou le commandement à la bord de la station spatiale internationale parce qu'il international, qu y a beaucoup et il y a beaucoup d'ordres qui sont données depuis le -de sol. En tant que commandant, je ne me souviens pas particulièrement de conflits Parfois certains, il y a des opinions différentes et il faut trancher, mais je crois que tout le monde est suffisamment éduqué et que tout se passe bien. En tout cas, euh, peut-être que j'ai eu la chance, mais avec mon équipage. Vous expliquez plutôt que votre premier grand plaisir en adolescence a été le de prendre ligne Vous l'avez <tôt> très bien expliqué Les émotions que vous avez ressenties Qu'est-ce ressenti. Qu que vous pouvez nous <tôt> sur, euh, dire sur ce que vous anticipez le plus, mm. avec le plus enthousiaste en cours des jours à oui. venir je pense qu'une vraie grande nuit de sommeil, sans un échantillon de salive ou une prise de sang à 6h du matin, ça serait bien. Ça va, ça va finir par un bien, et pas trop lourd. D'une certaine manière, c'est la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Et quand on y pense, durant une de six mois, on a un peu du temps, on a des tâches, euh, donc on n'a pas vraiment l'occasion, on n'a pas vraiment de trop Et euh, quand on s'entraîne, c'est pareil. On vous attend le matin, l'après-midi, vous avez des heures fixes, il y a des examens, il y a des tests, ensuite vous allez faire de la gym, vous pourrez. Et maintenant, la période après-vol, c'est la même chose avec les tests, le processus de réhabilitation dont on parle. Et j'ai un peu perdu en ce moment, j'ai un peu perdu la capacité à prendre des décisions pour moi-même, à faire l'expérience de cette, de cette liberté personnelle, et euh, j'ai très envie de passer une semaine entière sans rien sur mon emploi du temps. Et ça ne ça m'est pas arrivé, ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps, Probablement le le cas pour Dave aussi. Mais pouvoir gérer mon propre temps de la manière dont je le désire et peut-être ne rien faire pendant deux heures, ça c'est vraiment quelque chose que je résume que tes textos, les SMS sont dessus, sont empilés, tu n'as pas pu me lire tes alors, j'ai récupéré mon téléphone qui, effectivement, avait, avait pas mal de notifications. J ai, j ai encore, je ne suis pas encore lancé là-dedans. C'est un, un projet en soi, je pense. Euh, mais ça aussi, c'est enfin, pour en dire deux mots, c'est c'est une différence. Pendant la qu'on le dans la station spatiale, tout est assez clair. Les priorités sont très claires. Les canaux de communication sont très limités, sont très clairs. Tout le monde a les mêmes objectifs. Il y a une espèce de simplicité. Enfin, simplicité dans la complexité, on a l'air, parce c'est un environnement hyper complexe. Mais il y a une simplicité des buts, une simplicité de. Je ne sais pas comment dire. Une clarté de ce pourquoi on est là, qui est au final très très agréable. Moi je trouve que quand on revient sur Terre, tout de suite c'est un peu plus compliqué. Je parlais tout à l'heure du contrôle technique, c'est un exemple un peu bête, mais il va y avoir plein de choses à faire des sollicitations à droite, à gauche, le téléphone qui sonne, à retrouver les gens, etc. Donc tout ça devient plus diffus, plus, plus compliqué, il va falloir s'orienter. Mais c'est pas si facile de retrouver dans, dans la vie normale, une fois qu'on qu a passé six mois dans la station spatiale. Je me rappelle, ça ne m'a pas fait cette fois, ci si, mais je me rappelle pendant ma mission précédente, de retrouvé trois jours à l'atterrissage dans un embouteillage, ici, à Cologne. c'était une expérience complètement fantasmagorique pour moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là dans une voiture avec trois mille autres mecs dans leur voiture aussi Il y a deux jours, j'étais dans une station spatiale, et donc il y a vraiment des, des petits moments comme ça, mais il va falloir, se, il va falloir se réhabituer et puis voilà, euh, pour reprendre une vie normale. En tout cas, le responsable de ton agenda ici me dit qu'à 11h10, il faut terminer ping parce que tu as des examens à faire. En tout cas, on va te remercier vivement d'avoir pris toutes ces questions, ce temps euh, pour euh, répondre à, à la plupart de ces euh, questions qui sont envoyées depuis l'Internet. On te retrouvera le plus vite possible, mais prends euh, bien soin de toi, repose-toi, prends euh, du plaisir et puis un grand merci encore d'avoir euh, cette, euh, cette participation. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis ici et en ligne depuis, depuis chez eux. Euh, ceci termine notre conférence de presse.